donc on va voir la méthode générale pour installer une imprimante ce qui marche quand même assez souvent mais pas tout le temps selon les modèles des imprimantes et pour des cas spécifiques donc il euh, y aura d'autres vidéos et je vous montrer le cas général donc nous allons dans les paramètres, cette petite icône imprimante et si l'imprimante est branchée, donc il faut que l'imprimante soit branchée à l'ordinateur et qu'en plus elle soit sous tension. Donc s'il n'y a pas de courant dedans, cela ne marchera pas. On clique sur Ajouter. Tout en haut, l'imprimante qui est branchée est détectée. Nous cliquons sur Suivant. Il cherche des pilotes sur Internet. Donc, on peut donner un nom à l'imprimante. Voilà, ce qui n'est pas obligatoire. On peut laisser ça comme ça. Donc là, je vais l'appeler Test. Je clique sur « Appliquer » et il propose d'imprimer une page d'essai. Voilà, donc là je vais lui dire non. On voit bien qu'il y a ma nouvelle imprimante ici. Et si je fais un clic droit, je peux la définir par défaut. Ou encore, regarder les propriétés, ce qui permet d'imprimer des pages de test ou de nettoyer les têtes d'impression.